Nous allons voir le piège à éviter dans le testing du quadriceps après une opération au niveau du rachis. Par exemple, après hernie discale opérée ou c'est le cas de cette jeune fille après ablation d'une tumeur intrarachidienne, elle avait un schwannome. Donc voilà la marche, qui se fait à petit pas. Elle n'avance pas trop les jambes, justement, pour ne pas trop étirer le nerf sciatique. Le périmètre de marche en ce moment est d'environ 50 mètres, un peu plus que 50 mètres. 55 mètres. Et limité par la douleur, c'est ça Donc C'est la douleur qui empêche d'aller plus loin. Alors du côté gauche tu arrives à tendre le genou sans douleur et avec force même, refais-le, je mets la main pour contracter, pas de problème. Par contre du côté droit, tu as beaucoup de mal, donc là il ne faudrait pas croire que c'est une faiblesse musculaire, C'est pas du tout le cas. Alors du côté droit, enlève, mais tu as beaucoup de mal. Alors c'est quoi C'est pas la, la faiblesse, c'est la douleur, c'est ça ça, ça ça fait mal. Ça fait, ça fait mal vers où exactement ça tire dans toute la jambe. Vers l'arrière, l'arrière de la jambe. C'est donc bien une douleur liée à l'étirement du nerf sciatique qui empêche l'extension du genou et non pas une faiblesse du quadriceps. Cette position est une position de repos. Quand on ne tend pas le genou, dès qu'on essaye de tendre le genou, ça met en tension le nerf sciatique et ça fait mal. Chez cette jeune fille, le signe de la segue est à 30 degrés. Ça signifie qu'avec le genou en extension, on ne peut lever passivement la jambe que de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Alors, dans cette position, par contre, on peut tendre le genou. Position pas de douleur. Alors, dans cette position, on va tendre la jambe et remettre le pied un petit peu en dehors. Tend le, tend, tend, retend bien le genou. Et même contre résistance, elle est fort, très très fort. Et on voit que le muscle est au moins à 4. Le quadriceps, c'est au moins à 4. Il ne faut pas se faire piéger hein, euh, avec le petit coussin. Évidemment, c'est la douleur qui la limite. Alors que là, il n'y a pas de douleur. Non, pas de douleur. Voilà, donc euh, ici, dans cette position-là, donc je re remontre-le. Remontre ici, voilà, ici, cette position. Contraction avec ma résistance, là, ici. Résistance de ma main. Et ici, pas de douleur dans cette position-là où le la hanche est en extension et, et le genou peut se mettre facilement en extension sans problème. Nous allons voir la rééducation de cette patiente à ce stade et l'importance de la respiration abdominale d'effort. Donc, Elle inspire, elle rentre le ventre, elle contracte le périnée et elle fait flexion-extension d'un inférieur pareil de l'autre côté pas de douleur quand tu fais ça non, là. donc là elle relâche et dans cette position elle fait Inspire, rentre le ventre, contracte le périnée, on se tient, on bouge plus comme une statue et on reste 6 secondes en serrant bien les cuisses l'une contre l'autre. Et quand on a fini, eh ben on se relâche complètement. Contraction statique inspirée par Van Gunsteren mais avec la respiration abdominale d'effort sans lequel l'exercice est douloureux. Alors Même type d'exercice mais en essayant d'écarter les deux membres inférieurs, donc on se tient, on se grandit, on ne bouge plus comme une statue, on inspire, on rentre le ventre, on contracte le périnée, tout ça en même temps, et en même temps on écarte à fond les deux jambes, abduction, rotation externe, rotation latérale, et donc euh, euh, voilà, 6 secondes, et après 6 secondes de repos. Bon, cet exercice, évidemment, est répété plusieurs fois, comme tous les exercices. Si un exercice génère une douleur, on essaye de changer un ou deux détails. Par exemple, on ajoute la respiration abdominale d'effort. Si malgré tous ces changements, il y a toujours des douleurs, eh bien, il faut changer d'exercice, bien entendu. Il y a donc une espèce de sélection naturelle des exercices indolores pour cette patiente. Alors, voilà le pansement dessous. Là, on ne va pas tout défaire, hein, parce qu'il y a le corset inspire, rentre le ventre, on le périnée, on serre les talons, les genoux, les fessiers, on ne bouge plus comme une statue, on tient la position pendant 6 secondes, et au bout de 6 secondes, on relâche. Nous allons voir maintenant l'électrothérapie antalgique. Alors, il y avait des douleurs dans le territoire du nerf sciatique, donc on lui fait de l'électrothérapie, TENS, et j'ai choisi comme point... Euh, le deux points bien connus en acupuncture un point qui s'appelle le 40 vessie qui est derrière le genou et euh, un point qui s'appelle le 62 vessie et qui est situé juste sous les malléoles. donc c'est là que j'ai mis mes deux euh, électrodes pour faire euh, du TENS hein, tout simplement c'est une euh, électrothérapie à partir de TENS donc là que j'ai réglé avec ce petit appareil et euh, à ce qu'elle me dit, ça, ça a fait effet. Tout à fait. Voilà. Donc euh, maintenant il faut savoir combien de temps ça va durer. Parce que ça a une durée de vie. Dans ta précédente opération, ça durait combien de temps euh, J'avais des séances pendant six mois d'électrothérapie. Oui. Et, et ça, la, la douleur après, elle partait après la séance, après chaque séance, euh, ça, oui, ça, a... Ça, ça a duré combien de temps l'effet de dentalgie Une heure, deux heures, toute la journée vu euh, que je, je faisais mes séances le soir ça, ça allait jusqu'au lendemain matin voire midi voilà ok ok donc on lui laisse toujours le corset évidemment pour, euh, euh, pour faire ses, ses séances et elle est couchée pas forcément le pied toujours en rotation interne on fait aussi la respiration abdominale défaut on fait aussi d'autres choses mais voilà en plus il y a l'électrothérapie un hein, plus Aujourd'hui, on est monté à 15 mA, hein, ça a été bien toléré à, donc on le sent, mais c'est pas, ça fait pas mal. pas mal, ça fait pas mal, mais on le sent bien. Oui. Voilà. Comme Et pendant 30 minutes, il s'agit d'un programme TENS à 80 périodes par seconde, 80 hertz, qui lui convient parfaitement.